Très bien, je toujours euh, Malik <coughs> o, message de la Je suis la Je suis la la encore, ensuite, Watin Guinée retardée. La Guinée a fait La Guinée a fait un Lagina Elle a fait un fait un colo. Elle colo. la a fait colo. Boris Gafira, je suis là la vous dire que vous êtes là pour vous dire que vous êtes là La vous dire que La Nere ne me pas si je suis faute. ne sais pas si je suis faute. Je ne sais Non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 Donc, on a dit, manama, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on on a dit, on a dit, Je a dit, on Règlement de compte dans le mérine de l'État. d'étagi. On a la netto. Pala mètre mamed cinq. Mamadi barine à c'est trop. Quel fait le 6 si, juin? Mamadi. Arbitrairement, Ani C'est trop. Mais il findi a un Il a un la Il Il y a un et me giri soari bi la kolo soari, soari, soari sa ge la ma gima fe fe rany roma enato kolokolo retiri wama di me elimine fene e manga falabrimbe kha so, di me fara idiamine lansana kouyate komora mamadi et tando tene ne fari et me giri moussikak dede woy ouais. na ghorobura c'est-à-dire la semaine passée, parmi les 20 et quelques personnes, il y a 7 personnes Tongo et Rani. Il dit garde-corps dans Nanakui. Destination inconnue. Qu'elle fait qu'à ça. Mais il ne a pas finir dans Sabura. Il ne va pas faire tout. Mamadi réçoui. Où dit, a Bala rapiti, Alpha ya balde, En 16. ni na na torture rounira, et ensuite Mohamed ya quité euh, euh, Sangare, na Sangare na me re et dans mon horizon palais coui Bouma, fines lames ne e ira na machaba, en, en dimme machaba, Mohamed Sangare. Donc, la Guinée, c'est un peu plus de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu plus de temps. Il y a un peu plus de temps. Il y a un peu plus de temps. Terminé. Mais, il y a un action modèle. PDG, il y a un peu plus de temps. Pendant 26 ans en Guinée. Pourquoi la Guinée le pouvoir m'a fait? C'est parce que le crime n'a rien. c'est les mêmes personnes. Il y a Alpha, quand on les cadres de la haute Guinée sont tous des malhonnêtes nanar. Et moi, ma la Guinée, quand on est Et certains cadres, sous sous. Et là, maintenant, ils torturent, ben, ce chien nous foulait. Pourquoi? Pouvoir voir, nous, faire les Comoras et autres, on m'a Pourquoi? Depuis 71, 72, on Et vous êtes là à nous parler de l'ethnie. C'est le dernier vaut mieux, dix mille fois vaut mieux que vous tous, dans votre région même. Ce qu'il a fait pour vous. Parmi vous, qui a fait la moitié en Haute-Guinée Lui quand même a fait des rues, des routes. Pour la communauté, de n'est-ce pas, de, de la Haute-Guinée Et vous, qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour la Haute-Guinée Si ce n'est pas pour mettre, et tuer les gens. Comora et, et autres, Comora et Lansana Kouyati, ils ont fait quoi pour ce pays-là Pour leur propre région même. Qu'on se dise la vérité. On a dit que les Lansana Kouyati et autres, là, est plus mal nécessaire à la guinée be. Gouvernement, il y a eu une femme, et il y a eu une femme qui mais étant en a femme pouvoir, qui a eu une fric, qui a eu une les mêmes personnes, ça se répète, pourquoi il y a eu une déviée Tant qu'il y a eu une déviée, la Guinée, la Guinée, il y Alors, le médecin chef Fougué Camara de la présidence, a eu une prison. Il est même parti prendre, faire le prélèvement, à Kassa. À Kolo Fenang Fé, Palais -ma, Horizon. Je torturé à Kinare. Très bien. Et je suis mort ici. Et je, de un enfant, mais je la -il. Et je suis mort ici. Je suis mort ici. de suis mort ici. Je suis mort ici. Je suis Et ici. à suis voilà. Alors, Rio Toné, Rio Maguire, il n'y a rien. Mon mec, le sergent, Ajidamba. mon mec Sangaré, n'en a, a Alors, la Guinée, sorry, fine. Borira Kané, kali la guinée Boris Sorry Mouti. Mutin, Bori, Boris Kanaman, Mutin Boris Kanaman. Autant d'un officier honnête, digne, fier d'être guinéen, au belge -so ou au crime vous arrêté la guinée entre vous. Parce que depuis il y a mis na de Matongo attend a rappeler un bilan central lui et les militaires destruction yarananankui mais ce c'est dit naire il a bilingué vous vous trompez arayomawotama mais la mara garde corlo mais attend et lui aujourd'hui au macula na Alors, la Guinée a sorry, fine. a patriote, parce que fait Au Qatar, au la Guinée, ma. la Guinée, Parce que, n'y a pas baba, faghan, ni de baba, yat, ni de ni de et puis, il faut que les Comoras, les Madifingianais, les Comoras, les Lancenakuyaté, qui se trompent, et ils se trompent d'époque, de se retirer maintenant dans la gestion de ce pays. Ils ont raté d'arrêter on de criminaliser les jeunes Guinéens, qui peuvent construire ce pays. Et ils ont foutu à jamais. C'est de des gens qui sont, C'est pas moi, à une autre époque. Oui. Regardez aujourd'hui à Kassa et partout dans les prisons civiles, comment ces gens-là... Mais, leur roquérine, la la la guinacar, la L'information que moi j'ai reçue hier, à quelle mon médecin a mon médecin qui là, je ne sais pas. M'a me parce que caporal a été, a a a a il déception sur donc vaut mieux de remonter les informations à donc il faut faire parce que c'est une manière à le pdg ah c'est il y a eu ceci moi, permanent, c'est zéro. Après, il y a eu 50 ou 60 personnes. Et nous la semaine passée. Il ont fait Et il Nous avons ont fait ça. Et Nous avons ont fait Et N'en ont dit falloir la guinée Mon morsier kakolo. la Commandali, <coughs> Anana. Rifaf, Ramfarto, Anana. Karfala Bangoura ibara Tongona. Vratongo Casa, a dès Capitaine Abdoulaye Sise Anana souffre sérieusement aujourd'hui. Ibrahim Sori Bangoura, Asko, le garde corps du Diamine amonana, on a Le tenant Sekou Bangoura, Sekos Amunana Agidan, Karamba, Kamara, Anana, Hantu, Hantoro. Lieutenant, Cédu, Bari, De, Bari, Makolo, Kanana, Ramuna. Ibra Maser Kamara, Ibra Ramina. Donc, le collètre, il y a un peu de il il comme la justice sera la boussole, Mais aussi, c'est là-bas, il y de et cette fois-ci, il dinosaure et l'humain, parce que tant que le la guinée, -Gui -la -Guinée Depuis 1971, Komora et Africa. Qu'est-ce que vous voulez On a fait son nom. fait son nom. On a fait son nom. On a fait son On on a mandé, ça fait retard. Et opposer les, les autres communautés contre le mandé. C'est votre travail. Vous êtes des inutiles. Des inutiles. Pendant des années. Rien. Quand forage n'a pour avoir l'eau potable chez eux, Mais il n'y en a rien. Juste, il y tuer, massacrer, faire quoi que Tu es, tu es, tu alors, on ou est au bar à Niesa Nyema, Torali Brikina Antima, électronique Nama, et Brikina Andromera Bangra. Donc, c'est pourquoi on a au bar au trompe et poke Alors, bar la Guinée, avocat Marandi, le barreau de la Guinée, réveillez-vous et. Dès maintenant, essayer de mettre quelque chose en place pour sécuriser ce pays, dans et sur plusieurs domaines. Les Guinéens souffrent énormément avec cette transition. Et on a des innocents en prison partout en Guinée. Torturés. Il y en a même qui ont perdu la vie. Hein? tel que des cas. Il est mort déjà. Alors Gomu, le ministre, le premier ministre, il est temps d'agir. Han Hanamara, vous allez tous mourir en prison. On ne va pas vous tolérer cette fois-ci, c'est fini Wakolo n'a rien d'un feu qui Wakolo, kuito. Ouakolo, mamadi n'a rien à baffe. Ouakolo, mamadi n'a rien à torturer qui n'a rien à Et sort kolo, et me guri et n'a torture n'en kui. Raouo, n'a la Guinée n'a rien A a retrouvé mon prison. Et minisolon, non, non, on fait non à Mike. Mais faut y boire une tangee, Fang. calme Kunga kiregu na hamera peltruna partagez partagez partagez partagez. Kambouaro betena palekui en anglais ma horizon. Torture Nara. nyari nyari ra mirefari. Kona kirenga nyama mafe na mirefari abumba. Eh idemine. Et puis le jeune Mohamed Sangare Anni ni mire ma kabama ana au Caraton, on a modéli n'a pas ma pays. Mais M'riomouna, parce que nous foule mara. Torturé par les peuls et les soussous encore. Et malinke. Yep. Les 25 personnes. J'ai la liste ici. Civil comme militaire. A pili, et tenu frénara. Fou les l'associer. Ah, Pédi On va se faire féminin. Quand je suis un mais c'est clair. C'est clair. Aboulaï Sampil, le directeur général de la police nationale. C'est de veiller strictement la vie des pauvres Guinéens, y compris les hommes habillés. Qu'est-ce qui se passe dans nos prisons On ne comprend plus rien. Quand vous avez par Mamadi et Donc, je vous a nouvelle pour mon frère. pour mon frère. Je tout. Mais, Ali. Karamba, Sissé, euh, Freeman, Révolutionnaire et Nakassa Mais les sept personnes que je, je viens de vous citer, Kelfala, Bangoura douanier, lieutenant Ibrahim Asori de Bangoura, Asko, Lieutenant Sekou Bangoura, Sekos, Abdoulaye Kamara Okocha, civil, Abdoulaye Silla 3615 civil, Daouda Silla Civil, Mamoudou, Mamadou, Taulatu, Diallo Civil. Destination inconnue. Destination inconnue. Mais le commandant Yaya Balde N 16 est au courant de tout ce qui se passe. Concernant ces, ces, ces prisonniers, ces soi-disant prisonniers là, il est au courant de tout. Tana patron na ça. Donc, quoi ouais, faut la religie? Ben. force vive et rare, comprend, la religie est la waliwiki. Mais une rébellion sanguinaire dans un pays avec un gouvernement de transition, c'est comme ça Ou bien les religieux ne voient pas ça C'est des aveugles Je ne pense pas. Et ils voient clairement les choses. Alors, pourquoi barrer la force vive Pourquoi Pourquoi arrêter la force vive Je ne vois pas l'importance. Si vous êtes vraiment des vrais croyants, dites à Mamadi de céder le pouvoir. Il est là à faire à criminaliser les Guinéens, les innocents Guinéens. C'est vraiment inacceptable. On peut pas accepter ça. C'est triste, c'est dommage. Et voir encore nos religieux en train de dire retirez-vous, c'est pas la peine. ravira. Quand on a climatisé les Boumans, ils sont là déchirés. Les gens dans les, dans, dans les coins. Ok Mamadi organise une chambre de torture avec ses parents. C'est-à-dire, il y a mis le coordinateur. Il s'en fiche. Un gars perdu comme ça, là. Un gars d'une époque, d'une autre époque, des malfichis comme ça là, en train de détruire la nouvelle génération. Pourquoi En vertu de quoi Ils ont fait quoi Mais l'histoire nous jugera un jour. Il y toro, il y cadre, il un fara, il y a un fil, il y il il on t'élimine. C'est le PDG. Et le PDG, c'est qui C'est les Komora, les Lansana, les Madifinyane, les Sarandaraba et tant d'autres. Même ceux, on a des journalistes parmi nous font partie de ce groupe-là. Le gouvernement, il et a un schéma établi. Et puis, il a perdit. Tromper Lansana. Tromper Alpha, tromper Mamadi, tromper Mato. Dadis, lui, il vite compris. Et nous, Comorat, qui n'a pas vu ce film-là. Parce que, à ton anara, si il fait une yacht, il Mais avec un couillon, parce que quand on n'a rien dans la tête, très facile d'envoyer de, la personne. Ce coup lui, il vient, on le manipule, et puis c'est fini, quoi. S'il se donnait la main avec le monsieur, il a dit allait redresser les malhonnêtes là en Guinée, mettre fin à tout ça là. Mais ce combat a été vraiment un ennemi pour la Guinée. Ce qu'on il faut se dire la vérité. Et tous vont mourir dans la misère, croyez-moi, dans la rue. Il y a un m'a qui a été mort, il m'a a un homme dit a été mort, il y a un homme qui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 Mais tout, la Guinée A fait million C'est Donc, je rappelle que je je Guinée, khamé Démédi. On a noté, ou à sommandi, on so, il diamni, so, baldeira. On a so, Mohamed Sangareira n'a pas torturé Baba Femiéra. On a so, il, Corégalloé, en a la Et pour la asko, a de il y a a parce que mais il fallait faire les rêves et les parfaits parmi eux en attendant et la problème bête créé manquer les bolibars et nous et muscard d'aider parce qu'on veille sur eux nous sommes partout dans dans les autres salut dans la sous-région oui monsieur n'est fait n'est l'air pire on connaît ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. C'est plus mauvais qu'avant. Yeah. Plus criminel qu'avant. Oui. Mamadine a fait tout. La Guinée dit il je a un homme fait tout. Mais il m'a Coronné par Idi Amin. C'est lui le patron. L'Ansana Kouyati. Comora. Madifin, c'est eux, ils ont tué beaucoup de personnes dans ce pays. Le tenant Sekou Bangura, c'est <coughs> Corse. Adjidant Karamba Kamara. Le Mamadou Seydu Bari, de Bari. Adjudant Chef Ibrahima, Adjidant Chef Ibrahima Sori Kamara. Ibrahima Sori Touré Civil Anaïm. Commandant Ali Kamara, Force Spéciale. Mohamed Yakite, révolutionnaire civil. Alassane Sonongo, camarade civil. Nabil Moussa Souma, civil, 26 ans. Mohamed Bouyura, camarade, 26 ans. Ismaël Toya, bangoura, civil. Bambo, bangoura, civil, 19 ans. Madame Fatou Kumbasa Anaim. Oumuyasane, civil. Deuda Silla, 19 ans. Mamadou Tahilatou Diallo, civil. Abdoulaye Kamara Okocha Labessani civil. <coughs> Abdoulaye Silla, 36-15, Koya. Kelfala Bangoura, douanier. Le commandant Kelfala euh, Bangoura, douane. Mohamed Kamphori Sako, freeman. Capitaine Abdoulaye Sissé, militaire. Donc on a le Guinée Cameroun rappelle nara. Wafala, va faire Wallahi, à la cime à n'a la Ils seront jugés en Guinée et condamnés en Guinée. Alors mon abba, le monde Ne vous trompez pas, ça ce n'est plus comme avant. Les sauces sont gardées maintenant. Et vous tous, vous avez occupé des de postes stratégiques au moment lorsque Alpha gouvernait dans ce pays. Il y a eu du sang partout, plus de 400 morts. Et vous revenez pour faire la transition et vous continuez encore à faire les mêmes bêtises. Très bien pour vous. Tout est gardé. Iddhami, tu seras jugé et condamné en Guinée. Mamadi également, y compris. Votre clan, tant que vous êtes. Et ensuite, les, les anciens dignitaires, prédateurs de ces on va vous ramasser en quantité, tant que vous êtes. Vous êtes des méchants, des personnes sans cœur. Ce n'est pas la Haute-Guinée seulement qui peut gérer ce pays-là. Ça nous appartient, ça appartient à toute une personne utile pour le pays. Pour faire, il suffit seulement, n'est-ce pas de faire une bonne gestion pour la nation. C'est tout ce que nous, nous demandons à quelqu'un de faire une bonne, une bonne gestion pour toutes, pour tous les Guinéens, sans exception d'Ethnie. Mais pour vous, parce que vous avez échoué des nuls, vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre arrive à nous relever le défi de ce, dans ce pays. C'est pourquoi vous êtes méchants. N'a l'anfa, et fa et sou pouvoir koui, et servi etine ra, et mre fa et na kei ra pouvoir kana. et ga. Après ce koutoui, normalement la guinée l'anmanou, a gra bori ra dange d'ivoire Kodivoire. Yemre n'anman fa et infiltre so, et so. et kasore tongo e so, e bori kana ilan sa na kouante yaj sou. Mais je pas parce que vous avez encore du temps de vivre et ils sont presque à l'agonie. Il faut mettre fin à votre vie. Je ne vais jamais accepter ça. Parce que je vais vous dire, dit toi et ton groupe, vous avez maman. Pourquoi vous suivi? Mais est et est dit. Non, ce n'est pas la haute Guinée. On a dit qu'il qui Madame Djané Kaba, Haja, elle a été... Bon, on ne va pas rentrer dans ça, ça c'est un problème personnel. Mais moi, je n'ai pas fait Si je fais qui je hein. Parce que, il dit à mille matins, c'est un qui fait ici. Un simple gendarme serait dit « Arrissi moua armé kanafema. » Sinon, sorry et tini yamou na sori akui. Nga kiri yamana na sori akui. Mais tout, tout, tout, ina matos armé mouna lagine. Et manna milice, alo PDG milice nara forme lagine. Inimri kouanarba, yami grand mosketi dene neki. Vous avez écouté Madfing Yannick. J'ai la vidéo, son interview ici avec. Euh, euh, sous comment. Le journaliste. Anoué. Et boyé ni ronoma. Ni naman namra université koutou. Pourquoi faire là-bas? Parce que. Il a interviewé ya a dit, il a il a a il a a dit, dit, il a a a dit, a parce que, à mon sens, c'est l'eau. retourne comme histoire. Si ça parle du sang. Parce que vous ne voulez pas qu'on reclame les victimes de Kamboaro. Wallahi. Ambara le 28 septembre, Kamboaro sera jugé aussi. Le 5 septembre sera jugé aussi l'an 2021. Ça, je vous le dis parce que vous ne voulez pas de construire ce pays. Vous ne voulez pas de construire ce pays. Vous ne voulez pas Parce que il ne a pas faire de faire de faire de faire faire faire. Alors qu'il fait le Canada et fait France. Il ne faut pas faire. Quand vous Israël, vous voulez la France. Ou bien vous voulez de la dans la sous-région, c'est ça, c'est comme ça. Quand il y a un agbè couru qui a rejoint Magulina, Fanny, il m'irait et me fera que il fera. Oh vous allez répondre. Ça c'est clair. Obagi torture de oh, on n'a qu'un Zéro. Comment il fait là fera. Avoue à c'est comme moi, je m'en fous. Mon objectif, c'est de voir le pays, les, les, les Guinéens ensemble. Je m'en fous. Ça ne me dit rien. Avoir des gratte-ciels, avoir quoi que ce soit, ma petite chambre vaut mieux que tout. Mon petit truc-là vaut mieux que tout, parce que ça m'appartient. Avant tout, c'est la Guinée qui m'intéresse. C'est ce qui m'intéresse moi. Construire mon pays, réunir les Guinéens, apaiser la tension des Guinéens, rendre la justice indépendante, avoir la conscience professionnelle avec nos cadres guinéens. Aujourd'hui, tout le monde est devenu mendiant. Tout le monde cherche de l'argent. Tout le monde est derrière. Je ne sais pas. Il suffit seulement d'être directeur quelque part. Tu verras tant de personnes derrière toi. Personne ne veut travailler. Mais rions -moi où on fait. Femme comme garçon. Vous êtes méchants. Hey, hein? Les cœurs de la haute Guinée, vous êtes méchants. Hein? Ça, c'est la vérité. Vous êtes méchants, hein? très méchant. Très, très méchants. Vous barat, méchant, y a des gens Même aux États-Unis, la Guinée, le Canada, la France, la Guinée, le Canada, Canada, a Canada, Canada, le Canada, n'a sera fait ma mendi ou t'en a parce que il ne d'ivoire Mato complètement il wa ma sera fait na il matou mais oui bien sûr mais la guinée est allé amateur youtube n'ama allo borinamba a été sur des parce que quand t'as trois doigts on ouï comme rap on a fait ma m'aura borique oui quand y a omukabrisoto quand y omu otto fin sara wa à ma mère si là, à la maison, à la ne la à Nde homme a fini de prostituerra au sabra. On tanga guiné, comme les domma, il y en a ils font tout. Les soirées, me gênera dans ce pays là. Momo n'aime ma woma, momo kini kini ma woma, momo mana. Voilà. Spartacus, mon frère. Les kaba, un kaba n'a rien tout le monde griqui. Parce que je dis ça à haute intelligence. Je ne sais pas si un rang. Parce que le Kaba pas Je l'ai confié ma vie et puis je m'en respecter. Alors moi, je ne sais pas si suis un Mais il y a Mon frère, quand la Syrie n'ira, il a cogné bas il a eu fait ma La sirène ouvre il a mis les la sirène rien ma Spartacus Spartacus je ne sais pas le patron le chef de la force spéciale maintenant là Spartacus Spartacus si tu es vraiment kaba. Il a dossier mato. Il sait se faire ma qui a rien Spartacus. Il pourrait ne renseigner manaki. farima. Il est saigné. Il est rameyama. Il est Il est rouigné qui. Ce que tu fais, il n'a pas fait à lira. Il est à la lira.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 à Colomb, le ministre de la Justice et de l'Intérieur et de la Sécurité, à Colomb, et puis à Colomb. Fena n'a pas fait cassa, Fenan n'a fait palakoui, horizon. Ecolo. Et puis, n'a pas torturé Fena. Mohamed Sangari. Ecolo. C'est pas compliqué. On a la liste. Et Miri n'a pas été torturé. Apilinamoui. Donc, je suis un Et parmi eux, d'ailleurs, Il euh, Parce que la torture, je suis un supporté de. Et je des Babadi Deka Kamara. Omer Sangala Kolo. Spartakis Akolo. Mamadi Akolo. Idiamina Akolo. Sadiba Akolo. Idiamina Akolo. Salut d'ailleurs le coordinateur. Komora Akolo. Lansalo Kouyata je ne Parce que vous avez un rôle. Vous avez un rôle. Vous avez un rôle. Vous avez un rôle. un un ou na Mais on est bien abarrayon, l'agine abarrayon, na on Et vous Vous allez tous, on va tous vous détruire en Guinée. Vous allez mourir dans la prison. Voilà. Au moment que c'est, ma Il est en Israël et Limana. en train de négocier nos mines partout. Mamadi était venu juste. Pour faire la transition mais aujourd'hui on au pouvoir et chercher de l'argent pas pour construire ce pays et m'a didi dans ça 9 dans cette terre, n'a pas fait ma gui n'a pas n'a n'a pas n'a pas fait n'a pas n'a pas n'a pas pas n'a pas n'a n'a pas pas pas donc moi c'est des qui ne m'intéressent pas Alpha Alpha parce que Alpha moi perte vous avez arrêté les Cassori et autres. Oui. Mais Cassori n'était pas le seul cadre dans le gouvernement d'Alpha. Et vous voyez, Où se trouvent les, les Toumanis Sangaré? Qui se noyaient dans l'argent de l'État. Où se trouve euh, vraiment Kone? Et tant d'autres? pas là. Les 518. Les incompétents que vous êtes. Les 518, où sont-ils Ego, Ou bien, vous vous acharnez contre les, les, les 3 ou 4 personnes Je ne sais pas. C'était seulement 4 personnes dans le gouvernement d'Alphonse. Et, où n'est-ce pas fait Où est fait Amara ne fait que transférer de l'argent en complicité avec la mini-gracie au Canada. Voilà bah la même chose à sa famille en France. Diamine à ça dit, ils diaminent en Normandie, c'est-à-dire qu'ils sont partout, on, il ne faut qu'envoyer de l'argent. Qu'est-ce que vous voulez Et vous êtes là à détruire les autres familles. C'est ce manque qui n'est pas d'accord. OK Qui n'est pas d'accord. Qui finit le souci, qui finit le foule, qui finit le manique, qui finit le groupe. Qui finit le amrofema luna kona kamende fama gibogima marabona falara a nyasuli naiki kamende fama walahi aibiri masegemane aibiri makiti mane ulimu mini sese mini lagine ya gawali so nara bama na gibogima ambufe ule krim amubogia ilama tankwe ya rabama il Imin a un coup de IMU il y tout est clair. Kali, il y a un coup ne roue, il y a de il a un coup il y a de roue, il y a il on a un bon. On un bon. a un gangleur. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne juste un rappel. Alors, la Guinée, que la Guinée. Il y a une information, je ne sais Parce que B, je suis pas. B, je ne Je ne sais que Je ne pas comme les Je ne pas moi ici c'est direct, les tamba qui parlent de n'importe quoi, les, les enfants qui parlent parce qu'ils ont peur de parler, de dire la vérité, ici c'est pas comme ça. Journaliste, c'est le euh, la presse est le quatrième pouvoir du pays, dans un pays normal, c'est de défendre et de dénoncer les intérêts du pays. Mais, amato film FM Pour moi, je suis pas. Parce que je voilà, suis journalistes sont prison. Le jeune Moussa Moïse fait y a un problème. maman y problème. ma y aussi Il Il hein? hum. m'a problème. Il y a un Il a un problème. Il y a un problème. Il a un problème. Il Il n'y a pas Il n'y a l'économie, l'hôpital, Mon frère, il y a eu un espionnier Il y Il y a des espionneries Alors, Spartacus, il y a Voilà. Quand il voilà. y a un ma Quand il a Quand il a il il